Salut à toi c'est David, je te fais cette petite vidéo parce que aujourd'hui je suis sur le terrain et je vais te montrer euh, le démarrage d'une toute nouvelle maison donc on va faire un petit peu le tour ensemble alors ici tu vas pouvoir voir qu'il y a eh bien, les tranchées de la maison qui viennent d'être creusées voilà donc on va... Euh attend le camion justement qui doit approvisionner tout le ferraillage pour venir disposer donc, euh, du ferraillage dans, euh, dans les fouilles ce qu'on appelle les fouilles, donc ça ce sont des fouilles voilà elles sont creusées, on va faire le tour ensemble elles sont prêtes à être coulées comme tu peux le voir voilà alors ici on va remarquer une chose qui est assez intéressante pour le noter, c'est qu'on a une certaine profondeur ici de la fouille acide sur la vidéo, on voit bien euh, cette, cette hauteur de fouille qu'il y a là. Alors que dans la vidéo précédente que j'avais faite avant qu'on creuse les fondations, j'avais bien expliqué que <coughs> et eh bien on avait le, le terrain qui était un tout petit peu en pente c'était même euh, difficile de le voir à l'œil nu. On le détermine euh, beaucoup plus facilement avec euh, un niveau laser. Et ici par exemple, voilà, on est de l'autre côté de la maison, donc on voit bien là, hein, ici la fouille elle est beaucoup moins moins profonde alors elle est beaucoup moins profonde pourquoi tout simplement parce que le terrain là bas il est plus haut et d'ailleurs on peut le voir si je me mets comme ça au ras du terrain on peut voir ici que au niveau de euh, la fondation mais ben, on voit euh, le côté de la fondation qui remonte un peu plus je vais me rapprocher pour que tu puisses voir un petit peu mieux tu vas voir ici du sol là où sera coulée la dalle et eh bien on va avoir une différence entre cette surface là et la hauteur en fait de la terre qui est derrière la fouille et ça c'est parce que simplement le terrain était un petit peu en dénivelé alors qu'est-ce que ça, qu -ce que ça euh, amène en fait comme euh, spécificité euh, en termes de travaux et en termes de coûts et eh bien tout simplement le fait que euh, de ce côté là et eh bien on a dû décaper un peu plus de terre et on voit la terre qui est donc sur le côté voilà, qui est là, voilà, on voit ici, on voit la terre qui est là. Donc cette terre là, eh bien il faut l'évacuer et l'évacuer ça va coûter un certain, une certaine somme d'argent. Il y a autre chose qui va se passer, c'est que également de ce côté là, là où la fondation justement où la terre est plus haute à ce niveau là, et eh bien euh, quand on va couler la dalle de la maison, la dalle, la surface de la dalle va se trouver un petit peu plus euh, basse que le niveau du terrain qui est de l'autre côté en fait. On va revoir, qu'on voit beaucoup mieux, euh, si je te le montre, ici au niveau de la chèvre. Donc là on voit cette différence de hauteur au niveau de la fouille, par rapport ici au sol sur lequel on va couler la dalle, et juste derrière, à ce niveau-là, le terrain naturel, il est un petit peu plus haut. Donc ce qui va se passer, c'est que... Euh, lorsqu'on va euh, eh bien monter les murs de libage, donc les murs de libage ce sont les murs en parpaing qui vont venir sur euh, la fondation en béton qui vont venir relever et on va poser euh, donc ce, ce mur de libage va venir faire en fait le coffrage de, de, du plancher et une fois que le plancher, le plancher sera coulé eh bien on aura la maison qui sera un petit peu plus basse le truc c'est qu'on ne peut pas laisser euh, le sol beaucoup plus haut que euh, le plancher de la maison donc il va falloir que je décape toute cette partie toute cette partie ici du terrain. Le gros avantage que j'ai c'est que sur ce terrain là et eh bien ça va pas me coûter très cher d'évacuer euh, cette terre là parce que eh bien j'ai le terrain qui est derrière ici qui est un très très grand terrain qui est à l'arrière euh, sur lequel il y aura absolument rien de construit puisqu'on voit qu'il y a une forêt et ce terrain il descend en pente donc je vais pouvoir pousser cette terre, toute cette terre qui est là, je vais pouvoir la pousser pour pouvoir l'étaler derrière ça c'est la chance que j'ai moi sur ce terrain là mais si toi tu fais la même chose et eh bien tu auras peut-être pas la chance d'avoir un terrain derrière sur lequel tu vas pouvoir pousser la terre et à ce moment là ce qu'il va falloir faire c'est l'évacuer et cette évacuation là eh bien, bah, euh, va impliquer bah, un certain nombre de camions euh, comme tu peux le voir il y a quand même pas mal de terre hein. euh, hop, ça part d'ici Voilà, hop. et il y a tout ça de terre et il y en a également de l'autre côté, ici, bon, ça, ça va représenter, je dirais, allez, deux voire trois bons camions, ce qu'on appelle des 6K, des 19 tonnes, pour pouvoir évacuer ça, donc ça coûte, ça coûte un certain prix. Alors le conseil que je te donne ici, pour éviter justement d'avoir à, à dépenser des sommes sur l'évacuation des terres, c'est de négocier avec ton constructeur dès le départ, dès le début, lorsque tu vas le voir et que tu euh, euh, eh bien, détermines avec lui le type de maison, euh, les types de, de différentes solutions techniques que tu veux utiliser dans ta construction, comme je te l'indique dans la formation, eh c'est de lui demander d'inclure dans son tarif, dans le tarif qu'il t'a déjà donné, dans le, dans le tarif qu'il aura déjà calculé, eh bien, de t'offrir l'évacuation des terres. Et c'est quelque chose qui, pour lui, euh, va pas lui coûter grand-chose et qui risque d'accepter assez facilement. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais et je, le, je les obtiens pratiquement à, à chaque fois. Donc, ce que je te conseille, c'est de toi aussi faire la même chose et d'éviter de prendre ce coup en plus d'évacuation des terres que l'on a systématiquement lorsqu'on fait un chantier comme ça. Parce que, voilà, quand on creuse des fondations, je crois que le coefficient de foisonnement de la terre, il doit être de 1,60. Donc, c'est-à-dire que le volume que représentent tes fondations ouvertes, et eh bien, une fois qu'elles sont hors de terre, comme on le voit ici, et eh bien, ça représente un volume beaucoup plus important tout simplement parce que eh bien, la terre foisonne, c'est-à-dire qu'elles sont remplies d'air elle s'ouvre et donc du coup elle, elle représente beaucoup plus de volume que le volume initial euh, lorsqu'elle était dans les fondations parce que dans les fondations elle était tassée il n'y avait pas d'air dedans donc elle était beaucoup plus compacte donc là ça représente un certain volume qu'il va falloir évacuer donc voilà ça c'était l'astuce de cette de cette petite vidéo pour éviter d'avoir justement ce coût à subir concernant les fouilles donc, applique ça lorsque tu vas voir ton constructeur. Et euh, voilà, une fois que tu as tiré les prix, exactement comme je te l'explique dans la formation, à tous les niveaux, eh bien, tu peux lui demander euh, de t'offrir, euh, en plus, en, en dernier, euh, le dernier coup, en fait, que tu puisses tirer avec, euh, avec ta négo, et eh bien, ça va être de lui demander de t'offrir l'évacuation euh, de ces terres. Voilà. Donc, je te refais un petit tour ici, de cette maison qui se trouve en fait en troisième ligne alors en troisième ligne pourquoi et bien tout simplement parce que ici ça c'est le camion de mon locataire qui se trouve juste là voilà et en fait je sais pas si on le voit bien tout là-bas, il y a la euh, route. Donc tout ça, c'est le chemin d'accès pour pouvoir accéder à ce terrain qui se trouve donc en troisième ligne. Et vous en que derrière ici, j'ai rien qui va se construire. Donc je vais être tranquille. Je pourrais même éventuellement rajouter une piscine qui n'aura euh, pas de vis-à-vis. -vis et qui peut euh, éventuellement rajouter une plus-value sur cette maison. Parce que ça va être une maison ici qui va être individuelle. Elle ne sera, elle sera pas jumelée. Donc pourquoi pas la possibilité en tout cas, je vais le tester sur, sur cette maison là, de rajouter euh, une petite piscine avec une terrasse qui va être sympa et qui va avoir une vue sur, sur la forêt. Donc euh, la vue sera plutôt sympa et, et tranquille. Ça, c'était la vidéo que je voulais te partager aujourd'hui pour justement cette astuce concernant les terres d'évacuation qui sont là, que tu peux négocier avec ton constructeur. Donc Fais-moi un petit commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Je te dis à très vite sur la prochaine vidéo. Ciao.